dans votre signe et Mars et Neptune dans votre dixième maison, surtout durant les deux semaines qui suivent cet éclipse et jusqu'au la production de l'éclipse solaire le 21 juin, il faut porter une attention particulière à la prise hâtive de certaines actions qui pourraient se révéler être destructives pour vous et cela concerne vos relations personnelles ou professionnelles. Les aspects délicats que cette éclipse lunaire fait et durant au moins deux semaines vont vous faire sentir qu'il y a quelque chose qui se passe à votre insu. Vous allez avoir beaucoup de doutes, qui ne serait pas vraiment bien fondé mais plutôt qui pourrait arriver euh, seulement dans votre imagination. Alors, il faut absolument ne pas tomber dans ce piège et patienter. Évaluer les choses objectivement et chercher les faits plutôt que réagir sur simplement des doutes non fond fondés et euh, réagir sous l'influence de ces énergies euh, qui pourraient porter à déception. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation. Mercure, c'est votre gouverneur, commence sa rétrogradation. Et le 21 juin, une nouvelle lune et, une, et bien sûr une éclipse solaire aura lieu dans votre deuxième maison. Dans le cancer. Donc, depuis à peu près un an et demi que vous, chers Gémeaux, vous travaillez sur dépendre sur vous-même et relâcher votre dépendance sur les autres, que ce soit au niveau du soutien financier ou émotionnel. Vous avez travaillé fort sur cet objectif et maintenant l'éclipse solaire dans cette maison va vous donner l'opportunité de voir les, les, les résultats de vos efforts. La rétrogradation de Mercure va vous donner l'opportunité de réévaluer et faire le bilan de ce que vous avez fait et ce que vous devez faire encore pour accomplir cet objectif. Cet objectif de dépendre sur vous-même, dépendre sur vous-même, que ce soit au niveau financier ou émotionnel. Vous allez avoir un fort désir de commencer quelque chose de nouvel au niveau financier comme euh, par exemple un nouvel emploi ou lancer un nouveau projet lucratif. Mais mon conseil serait de patienter si possible jusqu'au que Mercure, votre gouverneur, reprendra son transit direct le 12 juillet. À ce moment-là, la vision sera beaucoup plus claire pour vous. Mais utilisez cette période de rétrogradation de Mercure pour planifier, réévaluer et mûrir vos plans. Et soyez certains qu'après l'éclipse solaire, vous avez six mois pour travailler sur un, sur un nouveau début, donc vous avez suffisamment du temps. Donc ça serait mieux d'attendre que Mercure arrête sa rétrogradation le 12 juillet pour vous lancer. Durant ce temps planifier, établissez des, des stratégies et établissez des plans aussi. La rétrogradation de Mercure et de Vénus même aussi pourrait vous faire obtenir des vieux droits financiers qui auraient été en litige ou bien suspendus pour une certaine raison. Durant le mois de juin et jusqu'à 25 juin Mars sera toujours dans votre dixième maison. Alors, vous pourriez apparaître aux autres un peu impatient et peut-être de mauvaise humeur, surtout au boulot. Alors, essayez de vous détendre de temps en temps et de faire des exercices de relaxation, comme la méditation ou le yoga, ou tout simplement euh, écouter une chanson qui vous rend heureux, qui serait associée à des beaux souvenirs. Écoutez la musique.